Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur la programmation Bash. Aujourd'hui, nous allons aborder les premiers éléments pour faire des tests avec Bash. Alors, l'objectif de cette vidéo va être de comprendre et d'apprendre à manipuler les tests avec Bash en répondant particulièrement pour question suivante comment connaître le succès ou l'échec d'une commande qu'est-ce qu'un test et comment les utiliser Quelles sont les syntaxes permettant de réaliser des tests alors tout d'abord voyons comment connaître le succès ou l'échec d'une commande alors connaître le succès ou l'échec d'une commande est une chose importante dans un script car cela va nous permettre par exemple de déclencher un traitement plutôt qu'un autre alors toute commande bash que l'on va exécuter renvoie toujours un code de sortie qui renseigne sur le bon déroulement ou l'échec de cette commande et ce code va être accessible en affichant le contenu de la variable étoile, donc comme ça. Voilà. Alors, donc si le contenu de cette variable étoile est égal à 0, alors on dit que le script s'est terminé avec succès. Et sinon, ce sera un échec. Même si en général, le, la valeur quand ce n'est pas 0, ce sera 1 pour dire que c'est un échec. Mais quelquefois, on peut avoir une autre valeur que 1 qui indique dans tous les cas que cela a été un échec. Donc prenons quelques exemples pour illustrer ça. Et donc Prenons tout d'abord un exemple de succès. Donc j'ai utilisé par exemple la commande printf, pourcentage s, anti slash n, salut. Voilà. donc la commande printf prend un argument 1 descripteur de format, qui là en l'occurrence est le pourcentage S, et là le pourcentage S finalement va être remplacé par le deuxième argument, c'est-à-dire salut. Donc le, le, quand on va exécuter finalement cette commande-là, normalement on devrait juste avoir le, la, le, le mot salut qui s'affiche à l'écran. Voilà, et effectivement, c'est le cas. Et si je fais écho dollar point d'interrogation, c'est égal à 0, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas eu d'erreur et la commande s'est exécutée avec succès. Maintenant, voyons cette fois-ci. Un exemple avec un échec donc là je vais utiliser le même exemple sauf que au lieu d'utiliser la chaîne de caractères comme descripteur de format pour la chaîne je vais utiliser le pourcentage d qui s'attend à avoir un entier en argument c'est à dire ici normalement j'aurais dû avoir un entier si j'utilise pourcentage d. Or là je vais utiliser une chaîne de caractères donc normalement je devrais avoir une erreur et effectivement donc nombre non valable j'ai eu une erreur donc si maintenant je fais écho dollar point d'interrogation je vois cette fois-ci que le dollar point d'interrogation est égal à 1 c'est à dire que là on est face au code d'échec alors, maintenant, voyons ce qu'est un test et comment on les utilise. Alors, un test est une opération qui va permettre d'évaluer l'état d'une ressource, donc que ce soit une variable, un fichier, une chaîne de caractères, un nombre, etc., etc., par rapport à un autre état particulier. Et le résultat d'un test, lui, est connu en consultant la variable $.interrogation, c'est ce qu'on vient de voir, sur la base des règles, justement, que l'on vient d'énoncer. C'est-à-dire 0 en cas de succès et autre chose en cas d'échec. Et comme on le verra, il va exister différentes catégories de tests suivant les ressources que l'on va souhaiter tester, qu'il s'agisse d'une variable, d'un fichier, d'une chaîne de caractère, d'un nombre, etc., etc. Alors, quelles sont les syntaxes qui permettent de réaliser des tests Comme on va le voir, il existe différentes syntaxes pour faire des tests. Donc la première syntaxe, elle est toute simple en fait, on utilise la commande test suivant donc la, commande, la syntaxe suivante, donc là on a notre commande test, donc le premier argument, tiret, "-option", voilà, et le deuxième argument, voilà. Donc ça c'est la syntaxe à utiliser avec la commande test, et c'est justement au niveau de l'option qui est ici que l'on va définir la nature du test. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, tout d'abord, c'est qu'on va savoir quelle est la nature, on va chercher à savoir quelle est la nature de test. Alors, pour connaître la nature de test, en fait, juste on tape type test, et Bash va nous dire que test est une primitive du shell. Ok, donc prenons un exemple pour voir comment on peut tester quelque chose avec la commande test, et là, dans ce premier exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester tout simplement si un fichier est un lien symbolique. Donc pour faire ça, on fait test-h-etc-fstab, donc on est d'accord que etc-fstab est un fichier régulier, c'est pas un fichier symbolique, et le-h petit va simplement tester justement si ce fichier-là est un fichier symbolique. Donc normalement, le test devrait échouer, et donc quand on affiche la valeur de retour de on devrait avoir autre chose que 0. Et effectivement, c'est ce qu'on constate. On constate que ce test-là a échoué car etcfstab n'est pas un lien symbolique, et que la valeur de n'est pas égale à 0 car ce n'est pas un succès, mais là, en l'occurrence, elle est égale à 1. Voilà. Donc ça, c'était la première syntaxe donc, avec la commande test. Maintenant, passons à la deuxième syntaxe, donc qui est comme ça. Voilà, donc, on utilise des crochets ouvrants, des crochets fermants, et généralement la syntaxe c'est le tirer option argument. Donc, elle, elle marche finalement sensiblement de la même manière que la commande test, si ce n'est qu'elle est beaucoup plus euh, euh, euh, compacte finalement comme, comme argument. Voilà, donc il est important hein, de savoir que l'espace entre les, les crochets, donc juste après le crochet ouvrant et juste avant le crochet fermant est très important sans quoi le test ne fonctionnera pas et vous aurez une erreur. Donc là on va refaire tout simplement le même test que tout à l'heure, sauf que on va virer le test, voilà, et on va faire ça. Là normalement on devrait avoir effectivement le même résultat c'est-à-dire c'est égal à 1. C'est-à-dire que le TCFS tab n'est effectivement pas un fichier, un fichier symbolique. Un lien symbolique, pardon. Donc une troisième syntaxe qui est à peu près la même que la première. Voilà, donc avec double crochet ouvrant et double crochet fermant. Voilà, on voit exactement la même chose que tout à l'heure. Et maintenant, si donc on veut tester si un fichier est régulier, c'est-à-dire si finalement ce test, cette fois-ci, passe avec succès. Alors, effectivement, etcfs tab est bien fichier régulier car j'ai utilisé l'option "-f", qui teste si un fichier est régulier. Bon, on verra l'ensemble de ces options dans une prochaine vidéo. Hein. Voilà, donc une quatrième syntaxe qui est double parenthèse ouvrante, l'expression double parenthèse fermante. Et euh, cette syntaxe, en fait, est utilisée pour les expressions arithmétiques. Et les espaces après et avant les parenthèses, cette fois-ci, ne sont pas importants. Alors, comme je vous le disais, cette syntaxe est tout particulièrement spécialisée pour tester les expressions arithmétiques. Et il n'y a pas d'interprétation, ça c'est intéressant, des chevrons comme opérateur de redirection. Donc prenons un premier exemple. Donc, dans ce premier exemple, on va tester l'expression arithmétique 2 supérieur à 5, et on va vérifier que le test échoue, car naturellement euh, 2 n'est pas supérieur à 5. Hein. Donc on va faire ça, hop, 2 supérieur à 5 encore mieux, parce que je vous disais que de toute façon, les espaces ne servaient à rien. Point virgule, écho. Voilà, et effectivement, on voit que $Point est égal à 1, c'est-à-dire que le test échoue. Et si par contre, j'inverse 5 supérieur à 2, effectivement, 5 est supérieur à 2, donc le, succès, le test passe, et du coup, la valeur de retour est égale à 0. Voilà, donc j'en ai fini pour cette présentation, cette courte vidéo. Retrouvez l'article complet de cette vidéo avec ses exemples et encore plus de contenu sur https skillsfr Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.